Alors l'action aujourd'hui, euh, donc ANV cop 21 a pris en charge cette action avec d'autres collectifs, il hein, n'y a pas que ANV cop 21 et nous sommes ici à Vlaï pour euh, justement euh, faire euh, remarquer à nos concitoyens qu'il y a des produits OGM cachés dans l'alimentation qu'ils consomment aujourd'hui alors que ça devrait être euh, totalement public, on devrait le savoir, a priori en France il n'y a plus d'OGM, c'est interdit, et, enfin au niveau de la consommation, eh bien ma foi on en cultive toujours et ils sont cachés dans les produits que nous consommons tous les jours. Et il y a dernièrement le Conseil d'État qui a pris une décision comme quoi tout ça doit être rendu public. Donc il y a six mois pour se mettre en accord, en conformité, et rien ne se fait. Et on continue toujours à consommer ces produits cachés. Donc voilà pourquoi notre présence ici, et on a donc euh, stické les produits où on sait pertinemment que ces OGM sont présents. Oh, yeah. yeah.